La mobilité, euh, d'abord, elle est plébiscitée par, euh, par les jeunes. On estime que les deux tiers des jeunes pensent qu'une expérience de mobilité non est nécessaire, voire incontournable, euh, pour préparer leur avenir et réussir une inclusion, une insertion sociale et, et, et économique. Avec le feu de trois pays que vous avez déjà visités. Essayez de ne pas faire ceux qui ont déjà été faits. Et enfin, avec voilà. le feu de trois destinations sont, que vous aimeriez. Sont, Nous, on est parti au Sénégal dans le cadre des et Guide de France sur un projet d'un mois qu'on avait préparé en amont bah, pendant un an, de A à Z. en façon utopique, l'idée c'était de mettre, à, mettre en place un, une cantine autosuffisante pour l'école. Nous, on a vraiment fait les premiers semis grâce à des gannes de l'association Cocopelli euh, On a vu ça pousser sous un climat plein de soleil et plein de pluie. On a aussi fait tout un tas de rencontres là-bas. C'était très sympa d'être euh, au sein du village, vraiment euh, mêlé à la vie de la population. On a pu ouais, avoir voir les, euh, les conditions, avoir vraiment des débats super riches, des très bons moments, et euh, prendre plein de photos que euh, vous voyez là, donc euh, pour illustrer un peu ces moments, surtout toutes nos sources d'étonnement, vraiment les éléments qui, euh, qui nous ont sidérés comme euh, les paysages, puis les gens et beaucoup les enfants qui, qui adoraient se faire prendre en photo. de finalement de témoigner, de partager ce que j'avais vécu. qu'il est toujours temps de trouver euh, sa passion, il est toujours temps de trouver ce pourquoi on est fait dans la vie et que oui ça existe, que c'est pas un mythe, que c'est pas euh, le... d'être heureux et de travailler ou ne pas avoir l'impression de travailler, c'est vraiment possible. C'est pour ça que j'encourage vraiment tout le monde à partir euh, surtout partir voyager, pourquoi Parce que c'est la meilleure manière de se découvrir soi. C'est juste ça le voyage, c'est vraiment se permettre de se trouver et se vraiment se permettre de se révéler aussi. Parce qu'on a chacun, on, on, on a quelque chose en nous et euh, on a peut-être soit honte de, de le révéler, soit, euh, soit tout simplement on n'en est même pas conscient. Et euh, le fait de voyager, ça va vous permettre de, de faire ressortir tout ça. J'ai présenté un stage que j'ai fait en Finlande dans le cadre de mes études et j'ai trouvé plein d'autres choses. J'ai partagé plein de choses avec des gens qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des adresses et voilà. Nous, euh, on est ici pour euh, vendre des crêpes euh, dans le but de financer notre euh, projet. En fait, avec notre lycée, on a un projet de classe, c'est de partir euh, 15 jours euh, au Népal par rapport euh, à ce qui s'est passé au séisme, pour euh, pouvoir aider sur place, pour euh, reconstruire les orphelinats, reconstruire euh, tout ce qui aurait pu être euh, touché et détruit par le séisme. Et, euh... et puis après, vu que c'est un lycée de montagne, donc le CFMM de Thônes, on aurait pour euh, la dernière semaine, euh, faire euh, un peu de rando, du trail, euh, découvrir un peu euh, le pays là-bas. Ce serait notre but. Les crêpes.